Bonjour, alors par ces temps de coronavirus, je suis amené à me poser les questions et à répondre tout seul puisque je suis confiné. Ça ne sera pas très différent de, de mon livre finalement, se poser des questions, tenter d'y répondre. Euh, première question, qui suis-je Olivier Coudert, euh, comédien, metteur en scène, anciennement psychologue. J'ai fondé le Théâtre du Cristal en 1989, il y a 30 ans. Et depuis cette date, j'ai créé des spectacles de théâtre que j'ai tournés en France, en Europe, avec des comédiens qui sont en situation de handicap. 89, c'est très précoce, ça veut dire que ça fait partie des toutes premières compagnies qui se sont créées à un moment où euh, le spectacle vivant avec le handicap était quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Pourquoi ce livre Deuxième question. Eh bien, écoutez, pourquoi ce livre Parce que justement... Les pratiques se sont développées de façon exponentielle depuis cette date, vraiment énormément, et pas de livres, rien du tout, euh, sur l'art brut, sur euh, euh, l'art thérapie. Alors il y a une masse documentaire gigantesque, des revues, des périodiques, des bouquins, euh, spectacle vivant et handicap, rien. Étonnamment, très peu de choses, sinon rien. Donc ça paraissait vraiment important d'en témoigner. Surtout que pour l'instant, vraiment, c'est des questions qui agitent extrêmement fortement à la fois la sphère artistique et la sphère du médico-social. Euh, comment avez-vous écrit ce livre Troisième question. Alors, ben, je l'ai écrit. Euh, au départ, je voulais faire un bouquin théorique, donc euh, reprendre, retracer l'histoire euh, euh, des spectacles vivants et handicap. Alors, ça remonte au Moyen-Âge, hein, il y a toute une histoire absolument étonnante, très précoce. 19e siècle, avec les foires, c'est un peu plus connu, euh, la question du, de l'exhibition des monstres, euh, le, le, la question du jeu des, des personnes en situation de handicap. Est-ce que euh, dans la technique de l'acteur, ça se passe de la même façon que chez un acteur non handicapé ou pas Comment ça se passe L'esthétique euh, Quels sont les rapports avec l'art brut Est-ce que c'est euh, du même ordre ou pas Le rapport à l'art Voilà autant de questions qui m'ont agité. Puis je me suis rendu compte que euh, si je ne faisais pas part de mon expérience, je perdais finalement le terreau sur lequel tout ça s'était inscrit. Et du coup, ça me paraissait important que le livre témoigne à la fois de ça, de toute cette histoire que j'ai traversée. Alors, quelle est l'originalité de ce livre euh, Avant, dernière question, ben, c'est justement d'être euh, hybride entre un témoignage et un essai théorique. Donc je pense que les deux, les deux dimensions s'articulent et se chevillent l'une avec l'autre, un petit exemple pour aborder la question de la visibilité et de la représentation du handicap dans le spectacle vivant, dans les spectacles ce que j'appelle les spectacles modernes. Euh, petite anecdote, euh, un jour en tournée, à Amboise, un comédien est surexcité, il saute comme un cabri, il est très grand, et du coup il saute tellement haut qu'il se fend le crâne euh, contre le chambrol d'une porte. Bon, les pompiers arrivent, on l'amène à l'hôpital, quand même 3-4 points de suture, rien de grave, mais quand même 3-4 agrafes dans le crâne, euh, et je le vois incapable de jouer. Donc euh, ben, je suis obligé de le remplacer au pied levé. Du coup, quelle image ça donne du handicap Est-ce que moi je suis perçu comme une personne handicapée ou pas Qu'est-ce que ça change en termes de visibilité, de représentation du handicap euh, Voilà autant de phénomènes très importants du côté de la réception des œuvres qu'on peut analyser à partir d'un exemple précis. Dernière question, à qui ce livre s'adresse Alors, c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'ai envie de répondre à tout le monde. À tout le monde, parce que quand je l'ai écrit, j'ai vraiment voulu que ce soit le plus simple possible, que du coup, euh, tout le monde puisse comprendre, euh, accéder à ça, qu'on refuse tout vocabulaire trop complexe et élaboré, que la pensée le reste élaborée, mais pas la forme, euh, pour que euh, tout le monde puisse en saisir. Alors, bien évidemment, les cibles prioritaires, c'est les artistes, encore une fois, c'est des questions très présentes dans les milieux artistiques actuellement. C'est euh, le milieu médico-social, pareil, avec les droits culturels, on parle vraiment énormément de ça en ce moment. Euh, les milieux universitaires, les chercheurs, bien évidemment, les champs connexes de l'art-thérapie et de l'art brut qui seront fatalement amenés à s'intéresser, je pense, à cette euh, nouvelle entrée. Et puis, plus généralement, j'ai envie de dire que tous ceux qui ont un peu une curiosité par rapport à l'art, au spectacle vivant, les familles des personnes en situation de handicap et les personnes handicapées elles-mêmes peuvent tout à fait s'intéresser à cet ouvrage. Voilà. Ben écoutez, bonne lecture à vous. Merci. Voilà. Et j'espère que euh, ce livre saura euh, vous intéresser.